Bonjour Nadej Bonjour Izzy Comment tu vas Je vais super bien et surtout ravie euh, d'être là avec toi. Ben, en tout cas, merci à toi d'avoir accepté de venir. Euh, Est-ce que tu veux bien te présenter <rire> C'est vrai que c'est toujours euh, une question très intéressante. Je suis Nadej, je suis auteur de Relax Maman Respire, thérapeute holistique Accompagnante du féminin et enseignante en parentalité. Mais je suis aussi maman de trois enfants, jeunes. J'ai une fille de 9 ans et des jumeaux de 6 mmh. ans. Et euh, voilà, j'accompagne les femmes et les mamans. C'est pas né. Et tu fais ça depuis à peu près combien de temps Presque trois ans. D'accord. Et tu as commencé par euh, l'écriture du livre. Et en fait, c'est Écrire le livre qui a lancé ton activité ou ça s'est fait euh... Alors, ça s'est fait un peu parallèlement. J'ai par hasard commencé à accompagner euh, les mamans. En fait, j'étais en épuisement maternel. Mm. Puis, je m'en suis sortie par différents parents parcours en fait. Surtout une rencontre qui a changé ma vie. Et puis, les, dans mon village, les gens m'envoyaient régulièrement des moments de jumeaux épuisés. Oh, es « Oh, t'es fatiguée Va, un peu parler à Nadège, Franchement, elle va t'aider. » Et même moi, qui étais pédicule médicale à l'époque, je reflexologue mm. plantaire quand j'avais des clientes. Je ne pouvais pas m'empêcher de donner des conseils parentalité. C'était tellement, tellement ça m'habitait en fait. C'était très, très fort en moi d'aider les mamans. Et puis, euh, je pense qu'à un moment donné, j'ai rencontré une personne qui m'a dit « tu devrais écrire un livre tellement j'avais euh, de, de, de connaissances sur le sujet. » Donc, j'ai commencé l'écriture du livre et j'ai commencé en fait à une formation pour euh, un, coach de parent, un coach parental, un coaching de vie plutôt. Et donc, tout s'est fait un peu parallèlement. Donc, j'ai terminé ma formation de coach et je me suis un peu lancée, mais dans ma région. À l'époque, je n'y pensais même pas à Internet. Et puis, j'ai terminé le livre l'année d'après, en fait. Et euh, tu habites où parle <rire> habite de région, mais ce n'est pas. pas <rire> que... Ça dépend où vous êtes dans le monde. mais Donc, tu habites où J'habite en Belgique, dans un tout petit village euh, dans, dans la Gaume belge, dans la Lorraine belge, pour les Français. Voilà. Euh, Est-ce que tu te rappelles comment euh, comment tu m'as découverte Ah oui. <rire> comment l'oublier Donc ça faisait un an et demi que j'étais installée avec Maman Respire, qui est, qui est ma marque. Et puis je suis tombée sur une de tes vidéos, je ne sais plus quand où, quand où hein, je crois que c'est sur YouTube, je suppose, où tu disais euh, votre marque, c'est vous. Et ça m'a titillée à l'époque cette phrase-là. Et je me suis inscrite donc à tes formations gratuites. Et j'ai commencé à recevoir un petit peu tes mails et à te suivre sur les réseaux. Et puis, à un moment donné, il y a un an, exactement, oui, tout à fait, en octobre, il y a un an, jour pour jour, j'étais dans un… J'avais lancé plusieurs formations qui fonctionnaient bien, mais je sentais, j'étais en pleine mutation, je, je sentais qu'il y avait un besoin de changement parce que je, je me sentais un peu à l'étroit. Disons que, voilà, moi, je suis Nadège Fassi et je sentais que les aspirations de Nadej avaient évolué par rapport à ma marque et était Maman Respire à l'époque. Donc, voilà. Et comme tu me, tu me parlais chaque semaine pratiquement de votre marque, c'est vous. Je me dis mais en fait, j'ai envie que ma marque soit moi et j'ai envie de le faire avec Easy. Et je t'ai écrit un email. <rire> et euh, ce qui est très amusant avec Nadège c'est qu'on a connecté assez rapidement et que Nadège c'est le premier accompagnement de un an que j'ai pris avec une personne. Euh, parce qu'avant, je faisais des rendez-vous de, de 7-8 rendez-vous, mais Nadège dit ah Non, moi, 7-8 rendez-vous, ça ne suffit pas. Euh, je veux te voir fréquemment. Je veux, je veux vraiment quelqu'un qui soit là pour moi. » Oui. Vraiment, et... notre premier rendez-vous, et je, je, je me souviens que je n'ai même pas eu besoin d'un appel, appel pour discuter, parce que je savais que c'était toi, parce que j'avais regardé suffisamment de tes vidéos, j'avais suivi… Euh, ben, je te suivais sur depuis plusieurs mois, donc je savais ce que je voulais. Et je voulais toi, quoi. Pas pour rien, non. <rire> Merci. En tout cas, on, on va parler de, de ton parcours, etc. Euh, parce que c'est aussi le but. Et, euh, mais c'est vrai que s'il y a une chose euh, que j'ai adorée en travaillant avec toi, c'est ta capacité d'implémentation. Mm. <rire> mais, Nadège, vous lui dites « Ok, pour la prochaine fois, fais ça. » Parce que je lui mettais dans, dans un espace où on met tout ce qu'il y avait à faire. Vous êtes sûr qu'elle l'a déjà fait et même des fois, j'ai eu des messages, j'ai tout fini, qu'est-ce que je fais maintenant <rire> Ce qu'elle ne sait pas faire, elle prenait quelqu'un pour le faire. Euh, tout ce qui te bloquait, ben, c'est que tu as, as implémenté, mais à une vitesse, une vitesse de fou. Enfin, moi, j'ai adoré. Hein. Franchement, j'adore ça. D'ailleurs, on va, on va rester en contact, puisqu'on va, on va continuer au rythme de une fois par mois, en tout cas au moins jusqu'à la fin de l'année. Et après, on verra. De toute façon, on gardera des nouvelles. Hein. Tu ne vas pas me virer de ta avec tout ce que je sais de toi maintenant, de toute façon. <rire> non, je n'ai pas l'intention de te lâcher, Easy, tellement tu as en profondeur changé ma vie. Et vraiment sur beaucoup de plans, sur le plan professionnel, parce que tu es une business coach, mais aussi sur un plan plus personnel, tu as instillé un petit peu ta brillance. Moi, j'aime beaucoup l'énergie que tu dégages. Oui, une énergie toute dorée là, maintenant, aujourd'hui. <rire> Qu'on qu a pu mettre un peu dans toutes les sphères de ma vie, dans la vie de femme, de maman. Et c'est ce qui est beau avec toi, c'est de pouvoir naviguer dans, dans, dans toutes les dimensions de l'être, comme moi, j'aime, parce que moi, je suis coach holistique. Mmh. Et euh, voilà. J'aime beaucoup Mais ça. de toute façon, euh, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Quand on est parce que tu es aussi de maman solo, quand on est une femme et quand on veut développer une entreprise, si on met l'accent que sur la technique, ça ne marche pas. Si on met l'accent que sur le développement personnel en disant « je visualise ma réussite », ça ne marche pas. Et c'est vraiment un équilibre de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place au niveau famille, organisation, entourage, technique, mindset, sa vie de maman. Et toi, justement, c'est là que tu as décidé d'intervenir parce que tu gères ta vie d'entrepreneuse, on en parlera un petit peu plus tard, mais c'est vraiment euh, sur ce point-là, en fait, tu, tu as eu… Alors, je, je vais le dire avec mes mots, tu le préciseras un petit peu après. En fait, tu as eu une prise de conscience il y a quelques temps, Tu t'expliquais que tu étais en burn, un burn out, et en fait, tu t'es dit « Ok, sur le plan matériel, je fais tout ce qu'il faut, vous allez chercher mes réponses ailleurs. » Comment ça s'est passé, ça, en fait Comment tu as eu ce, Parce que tu as une formation de coach classique mais comment tu as basculé sur le plus, en fait Oui. Alors, euh, déjà, il y a une chose que j'aimerais dire à tout le monde, et en fait, on devrait le dire tout le temps, c'est que dans le... il y a des événements qui sont des miroirs de ce qui se passe en profondeur. On a mmh. tout le temps ça. Euh, notre société, malheureusement, nous a, a généré une série de désperre. C'est-à-dire que quand j'ai mal à la tête, je me focalise sur ma tête, alors que peut-être que mon mal de tête vient euh, d'une mauvaise digestion, d'une mauvaise alimentation, mmh. mon mal de tête peut venir euh, d'une émotion réprimée, enfin, il y a des voilà, causes possibles. Donc, moi, mon burn-out, mon épuisement était certes lié à ma vie de maman, mais j'aime beaucoup dire que c'est l'arbre qui cache la forêt. Ça m'a ça juste révélé qu'il y a beaucoup de choses moins visibles qui n'étaient pas alignées, en fait, tout simplement dans ma vie. Et ce qui m'a amené loin, c'est que donc, moi, j'ai su... été suivie par… Je suis allée voir un psychologue, j'ai su... allée chez le médecin, j'ai pris des compléments alimentaires mais... et j'ai même pris des... du relais, donc des personnes, une assistante familiale qui venait mmh. à la maison chaque semaine. Mais il y avait une... un épuisement, un... un manque de joie, en fait, dès le réveil, dès le matin. C'était pas de la dépression, hein, contrairement à ce qu'on peut croire. Mmh. C'est quelque chose de... de subtil, une sorte de fatigue qu'on qu traîne comme ça et surtout si vous êtes dans cet état là ne laissez pas traîner c'est dommage parce que mmh, on a, mmh. on a, mmh. voilà, tout le monde mérite d'une vie pétillante et puis euh, j'ai eu le bonheur d'aller en Afrique pour euh, un mois et là-bas j'ai rencontré un peu premier donc c'est des personnes qui sont connectées à la vie ancestrale ils sont pas ils n'ont pas été euh, euh, ils vivent au, ry au rythme des saisons de la nature comme leurs ancêtres en fait ils m'ont vaccinée et là, j'ai pu vraiment, pendant trois semaines, vivre avec eux. Je, je, je me suis rendu compte qu'en fait, ils étaient connectés à l'essentiel. Et que malheureusement, notre vie moderne nous déconnaît de l'essentiel. Et donc, avec eux, j'ai réexpérimenté. Bon, je suis revenue à la simplicité, au vrai, en fait, à la profondeur. Et j'ai compris que mon épuisement, c'était un, une perte de sens, comme beaucoup d'épuisement aujourd'hui. Et euh, ce que j'ai envie aussi de, de rappeler, c'est que... Nous vivons dans une ère patriarcale, eux, ce n'était pas le cas. La, le patriarcat a amené la femme à se conformer. Donc, alors, il y a un, un effet pervers. Hein. Donc, il y a d'abord eu la domination de l'homme par la femme, où on a dit à la femme, mais, voilà, le masculin l'emporte sur le féminin. C'est terrible. Hein. Du coup, nos mères, nos grands-mères surtout, on va dire, elle, euh, elle devait s'occuper de, de la maison, euh, des enfants. Et en fait, tout, tout ce qu'elle avait à faire, c'était de s'occuper de la famille et, de, et des enfants. Et avec la religion catholique, il y a eu cette injonction-là de, comme la femme, femme fait croquer la pomme à l'homme, eh ben, elle, euh, elle, elle doit espier quelque part. Et la façon d'espier, c'est de se dévouer, donner pour les autres, donner tout. J'ai eu une grand-mère, j'ai interviewé beaucoup de mamans qui me disaient, mais à l'époque de la guerre, la femme de la maison, elle fait à manger et elle donne la viande aux hommes. Et elle, elle se contente mmh. d'une petite pomme oui. de terre et d'un morceau de pain parce que les hommes doivent aller à la guerre. Et donc, la femme, elle se prive. Donc, il y a eu cet effet-là. La femme se prive en donnant trop, même le morceau de pain, même la viande qu'elle a cuisinée, elle ne mmh. la mange pas. Et puis, pire encore, quand les féministes sont venus, elles ont dit « mais non, nous, on va chercher l'égalité de l'homme et de la femme » qui est très bien, hein? mais l'effet pervers du féminisme, c'est qu'on a perdu la féminité. C'est un peu comme si on a dit, voilà, soit un homme, soit fort. Donc, du coup, on y va, je suis forte, je ne me laisse pas aider, je ne me laisse pas euh, soutenir, je ne je ne permets pas à un homme de... Et donc, on est dans une société, en fait, où... Mais c'est pas facile d'être femme en 2021 <rire> et ça a une conséquence justement sur notre vie de maman aussi, notre vie d'entrepreneur, notre façon de gagner de l'argent, mais notre posture à l'intérieur. Hein. Je parle de quelque okay. chose de voilà, c'est quelque chose de très très très profond et super subtil. Et donc dans ce, quand j'ai habité avec ce peuple, j'ai compris que et ils n'ont pas ce rapport du tout. C'est-à-dire que les hommes font la cuisine, ils s'occupent du ménage, c'est fluide. Ce n'est pas parce que il faut équilibrer les rôles, ce n'est pas parce que il euh, y a une égalité pas du tout c'est quelque chose de fluide et de subtil le rapport entre l'homme et la femme c'est voilà c'est beaucoup plus profond et respectueux que que ça et chaque femme à nous à nous aujourd'hui nous les femmes d'aujourd'hui de reprendre notre pouvoir de, de redevenir des vraies femmes de nous autoriser à devenir des vraies femmes sans nous identifier à nos grands- mères qui ont été soumises, ni à nos mères ou enfin ça dépend des, des familles hein, mais qui se sont rébellées en disant je ne vais pas qu'on ouvre la porte moi je veux qu'on ouvre la porte parce que je suis une femme Pareil. voilà <rire> donc c'est cet équilibre là de la femme que moi j'amène chaque femme à, à, à revenir en fait dans sa féminité et quand on revient dans sa vraie féminité au, au vrai sens noble du terme mais on devient une maman bah, plus heureuse et épanouie en fait donc voilà, aujourd'hui toi tu <rire> vas y non, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question parce que c'est un sujet qui me passionne et euh, voilà. Et en fait, aujourd'hui, tu travailles avec des femmes, mais plus souvent des mamans qui ont l'impression de faire tout ce qu'il faut, mais qui ont perdu un plaisir, un sens, ce qui fait que des fois, bah, ça déborde à la maison. Il euh, y a des cris, des conflits, peut-être au niveau de la maman, au niveau des enfants. Et euh, tu as une vision euh, omnisciente de ça, on va dire. Alors, moi, c'est comme ça que je le vois. Après, c'est mes mots. Hein. Et euh, si, si je... Outre le fait d'avoir accompagné Nadège pendant euh, presque une année maintenant, si je lui ai demandé l'interview aujourd'hui, c'est parce que j'ai une de mes amies, Stéphanie, tu te reconnaîtras, qui... A vu ce que je, je ce que je parlais donc de, de, à Stéphanie, j'ai parlé justement de, de, de des dansements que tu avais fait, il me semble, comme je parlerais à une copine normalement. Et en fait, Stéphanie est rentrée dans le programme sans me le dire. D'ailleurs, Nadège m'a parlé d'une de ses super clientes. On ne savait pas que c'était la même personne. Non. Et en fait, quand je suis allée voir Stéphanie, ben, début du mois, elle me disait il faut que je te dise quelque chose. Euh, je suis rentrée dans le programme de Nadège. c'est en train de changer ma vie. Ouais. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Je te, te l'ai dit en plus, hein. ouais. je te l'avais dit. Et elle me dit, mais je me sens, je comprends pourquoi ça a, ça a bloqué, je comprends ce que je dois faire, je me sens plus heureuse, mieux dans ma peau et ce n'est qu'un seul de tes programmes. Ouais. Parce qu'il y a différents programmes qui englobent, pour moi, tout ce qui est une mère. Et aussi bien au niveau de la reconstruction que euh, de euh, la stabilisation. Mais avec mère et souveraine, c'est l'envol, quoi. Alors enfin, Moi, je dis comme je le vois, hein, je n'ai pas <rire> suivi les programmes. <rire> Merci, mais c'est fabuleux, en fait. La manière dont tu en parles, c'est vraiment ça. Moi, j'amène... Donc, au départ, les femmes, les mamans surtout, hein, j'accompagne surtout les mamans. C'est vrai que... Mmh. J'ai certains programmes où des personnes, qui sont des femmes qui ne sont pas moins peuvent suivre, mais en général, j'accompagne les mamans. Et c'est une maman qui, soit elle a envie de plus, plus mmh. de joie, plus de fun, plus de légèreté, plus d'équilibre dans sa vie, soit elle est face à des problématiques qui peuvent être, comme tu disais, donc des conflits, soit d'elle à elle, hein, de manque de confiance ou de malaise dans sa peau, d'un épuisement, etc. Ou face à un pro, une problématique par rapport à son enfant ou même son couple. J'ai beaucoup de gens qui sont venus, oui. moi, parce qu'il y avait des soucis dans le couple. Mais en, en réalité, comme je disais, il y a des événements dans nos vies qui ne sont que des révélateurs de, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, qui sont des, des miroirs. La manière dont la manifestation extérieure se fait dépendra de chacune et de notre zone de, de faiblesse, finalement. Mais sinon, donc, tout part de là et puis après, on découvre qui est-ce qu'on est profondément. Il faut se rappeler donc dans ce que je disais tout à l'heure, qu'en tant que femme, nous, avons, nous portons le bagage transgénérationnel. Mmh. Il y a des, des, des vérités, malheureusement, des, des croyances dans la mémoire collective. D'ailleurs, vous sortez à, devant cinq hommes, c'est quoi une bonne mère pour toi Et Vous serez surpris des réponses. Donc, nous-mêmes en tant que femmes, nous deux étant là, on a une idée de ce que c'est que, que devrait être une bonne mère. Et quand nous ne correspondons pas à notre idée de la bonne mère, mais il y a un conflit à l'intérieur de nous. Mmh. Ah, une bonne mère devrait euh, cuisiner tous les jours un repas bio, sain, machin. Une bonne mère devrait euh, avoir une maison nickel, impeccable. A, pas un grain de sable ne doit dépasser. Une, une, et puis, elle doit être une bonne femme, mince, sportive. Euh, souriante. Euh, souriante. Tout le temps souriante. Absolument. Et à force de suivre toutes ces injonctions, on ne sait plus qui on est en fait. Et moi, j'amène la femme à sortir des injonctions et à revenir à elle et se rendre compte que ce n'est pas en essayant de correspondre à la femme parfaite qu'elle va y arriver, c'est en revenant à elle. Moi, je suis qui Et quand je rayonne qui je suis profondément, je me rends compte, ah tiens, surprise, ma maison est nickel, euh, physiquement je suis super, euh, ben, la, les enfants il y a une meilleure relation tout roule mais tout roule non pas parce que je coche les cases parce qu'on m'a dit qu'il faut ça mais parce que je fais confiance au vrai moi en fait à, à la moi authentique à l'intérieur et c'est ça et c'est comme ça que les choses se réalignent et on se rend compte mais c'est ce que Stéphanie voulait dit, mais waouh wow, le nombre de choses qu'on fait pour un enfant au lieu de le faire parce que c'est naturel pour nous. Mmh. La différence peut être très subtile. C'est-à-dire, par exemple, moi, Nadej, par exemple, j'aime bien raconter l'histoire. J'avais dans ma tête qu'une bonne mère, tous les mercredis après-midi, elle fait un gâteau pour ses enfants. <rire> tu savais le nombre de mercredis, je dis, oh non, c'est mercredi, on doit encore faire un gâteau. Et donc, du coup, c'était une contrainte. Je tu sais que j'avais je... même le dimanche, pendant <rire> des années, le dimanche, je devais faire un gâteau. Des, des, ou des cookies, je devais et cuisiner pour mes enfants. Tout à fait, mais qui a dit ça en fait Mais et je ne sais pas. Mais c'est ça, ça qui est terrible. il viens de fait. me le renvoyer là. <rire> mais c'est ça, et puis le juste jour où j'ai percuté que non, il faut ramener du plaisir dans la vie. Donc oui, aujourd'hui, il m'arrive encore de temps en temps, le maître lui, de faire des cookies ou un gâteau, mais ce n'est plus parce qu'il faut. Mm pas du tout et donc du, de ramener de la légèreté c'est un, un exemple tout simple mais c'est des milliers de petites choses comme ça que je partage dans mes formations qui font des prises de conscience on se dit oui je porte des bagages je peux lâcher ça en fait je peux très bien ne pas faire de gâteau et passer un après-midi de rire avec mes enfants je les nourris tout autant qu'avec le gâteau je peux en acheter un aller dans une belle pâtisserie acheter euh, voilà quelque chose de, de de chouette et de manger avec eux et de rire avec eux mm. et voilà donc, c'est tous les poids que nous portons et des poids qui peuvent venir de très, très loin. C'est comme quand on dit à une maman « repose-toi ». Moi, je me souviens à l'époque, quand je suis en épuisement, tout le monde me disait « mais repose-toi ». Mais j'étais incapable de me reposer. Mm -hmm. Se reposer, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Tu peux t'allonger, même t'allonger pendant deux heures, et ne pas te reposer. Complètement. Quelque chose à l'intérieur de toi t'empêche d'y accéder, tu sens une accélération à l'intérieur, un stress. Qui, qui fait que tu n'y arrives pas, qui vient de nouveau des injonctions qu'on a reçues. Peut-être que euh, ta grand-mère a posé, voilà, moi je parle beaucoup des, des contrats générationnels, de ce que les peu premiers appellent des malédictions. Par exemple, j'ai eu récemment une cliente, euh, Mélanie, qui euh, ne savait justement, elle ne savait pas, euh, elle avait de l'angoisse quand elle se retrouvait seule dans la maison. Et au départ, elle était venue vers moi parce qu'elle était épuisée et elle me mmh. disait Je ne suis jamais seule chez moi. J'ai dit Tu penses que c'est ce qu'il te faut être seule « Organise-toi ». Déjà, ça a été un énorme pas pour elle de dire à son mari, euh, « Le samedi, tu prends les enfants, vous partez pour deux heures, j'ai besoin d'être deux heures seule. » Et puis, elle s'est rendue compte que ces deux heures seule, elle était mal dans sa mmh, Et puis, on a pu découvrir, quand elle est venue en, en, en coaching avec moi, qu'en fait, elle, je l'ai accompagnée dans, dans une… Euh, on peut faire une, une, une balade dans son propre esprit. Et là, elle est allée voir que sa grand-mère avait décidé que les femmes de s'aligner n'allaient jamais se reposer ni, ni prendre du temps pour elles parce qu'une bonne femme, c'est une femme qui ne s'arrête pas. Sa oui. grand-mère avait dit « Moi, je me lève à 5 heures du matin, je mets mon tablier, je m'occupe de ma maisonnée jusqu'à minuit quand je m'allonge et je me couche. » Donc, en journée, ah. c'est cette phrase-là que sa grand-mère a dit, qu'il a dit à sa mère qui fait que ben, quand elle est chez elle et qu'elle s'allonge, en regardant une série ou quoi, elle n'est pas bien. Et quand elle le fait, les heures d'après, elle, elle somatise, elle est mal. Elle ne comprend pas d'où vient ce mal. Donc, parfois, nous souffrons de choses et nous croyons que, que ce n'est rien. Mais parfois, ça vient de très loin. Oui, et puis comme on dit, ce qui résiste persiste. Mais si on ne soigne pas, euh, il faut trouver l'origine et ensuite, on peut le travailler. Toi, euh, la première étape, c'est comme c'est sur ça qu'on avait euh, commencé euh, tout au début de l'accompagnement, c'est euh, la formation que tu offres qui s'appelle Maman respire, euh, la toute première formation. Ne me trompe pas. Hein. Non, c'est pas Maman respire, mais je, je comprends. Mais, laquelle La pause première... sacrée de maman. Pause la sacrée. Maman. En, en sacrée. fait, la, le Maman respire, c'est son livre. Et en fait, la pause sacrée, c'est juste. Euh, c'est comme ça que j'ai découvert euh, Nadège dans son fonctionnement, parce que je, je ne m'initie pas à toutes les formations de mes clients. Hein. <rire> c'est <en> fait, impossible. <rire> oui. Et en fait, la première chose qu'elle propose, donc ça, je vous mettrai un lien dessous, dessous la vidéo, comme ça vous pourrez aller euh, regarder ce qu'elle fait. Euh, la première chose, c'est OK, ça ne va pas, c'est bien. OK, tu as pris conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, fais une pause. Et en fait, dans ce processus, elle va vous expliquer comment faire une pause. Euh, Ce n'est pas juste comme elle vient de l'expliquer là. Bon, je prends un thé, je prends cinq minutes, je me mets devant YouTube ou devant Netflix et je me repose. Voilà. La, la première chose, c'est une pause. Une pause, c'est sacré. Donc, pause sacrée, sauf qu'elle joue sur les mots parce qu'elle euh, travaille aussi sur, euh, sur beaucoup d'autres choses. Euh, Est-ce que tu aurais une... Euh, comment dirais-je une transformation d'une personne qui, qui t'a une petite histoire d'une personne évidemment sans dire le nom où tu t'es dit mais waouh parce qu'en fait il ya beaucoup de gens qui veulent se lancer il ya beaucoup de gens qui se disent mais euh, qui je suis pour faire ça euh, qu'est ce que je dois mettre en place euh, je suis un peu perdu mais en gros gros complexe de l'imposteur et moi je dis souvent qu'on se nourrit par le résultat qu'on va apporter ah, tellement alors je vais bien te raconter parce qu'il y a deux semaines, non, il n'y a pas deux semaines, il y a une semaine, j'étais en plein dans une phase de découragement. Mm. Et d'ailleurs, c'est très bien que tu poses ça parce que je voulais rappeler aux femmes que nous fonctionnons par cycle ah, oui. et qu'inévitablement, quand ça monte, ben, ça finira par descendre et qu'il que, faut s'y attendre. Quand on s'y attend, mais on les passe de façon beaucoup plus euh, apaisée. Donc, j'étais en plein il y, y a une semaine dans, dans une phase de... Euh, Rien ne marche comme je veux. Enfin, j'étais un peu, je suis, je suis, un peu découragée. Tu résistais ouais. à la vie. Tu étais en oui. opposition avec. En ce opposition style. à ce qui, voilà. Et c'est parce que quand on a une idée de ce qu'on veut, hmm. l'abondance, ça ne vient pas toujours là où on a tout. Par exemple, je me dis, oh, je rêve d'abondance, je rêve de, parfum. des chaussures. <rire> ah, des chaussures, <rire> d'une abondance de chaussures. Et peut-être que pendant que je suis focalisée sur les chaussures, je ne vois pas que, je ne sais pas, euh, ma voisine m'a ramené plein de fruits mmh. et que j'ai eu une abondance de fruits, par exemple. Voilà, C'est un exemple, qui... mais bon, vous voyez ce que je vais dire. Et donc, il y a quelques jours, j'étais là, je n'étais pas bien, je me disais, je m'interrogeais. En fait, concrètement, j'ai lancé mon, mon accompagnement, euh, euh, mon grand accompagnement qui, qui est sur une année, qui est euh, le clan des mamans divines, épanouies et puissantes, maintenant. Et... Je n'ai pas eu autant d'inscriptions que j'avais planifié, j'avais désiré. Ouais. Donc, j'étais un peu déçue. J'étais un peu dans peut-être que ce n'est pas ça qu'il leur faut, peut-être que je devrais changer quelque chose. <rire> Mais quand j'ai ça qui monte, je me dis OK, on va arrêter tout là, on ne va rien faire du tout, on va se poser, on va aller écouter. Quand je suis allée écouter, j'ai senti l'élan de connecter avec mon, ma communauté. Alors, j'ai envoyé un email. J'ai envoyé un super email où je disais, voilà, est-ce que ça fait quelques temps que tu as rejoint ma communauté Qu'est-ce que être dans mon univers t'a apporté Qu'est-ce qui a changé pour toi euh, Pourrais-tu me partager, que tu sois dans un programme gratuit avec moi ou dans le programme payant, peu importe Écris-moi un peu ce que tu as ressenti, ce que tu as reçu, mm. ce que tu attends et comment je peux encore mieux t'aider. J'ai reçu une centaine de réponses. Waouh Les premiers mails, j'étais, waouh J'étais dans un j'ai retrouvé du sens. J'ai même des personnes qui ont déjà suivi des formations, des accompagnements avec moi qui m'ont laissé des audios. Wow. Des audios de gratitude. Des audios, en... il y a une personne qui m'a écrit, Nadège, j'ai suivi « Pau Sacré de maman ». Ça a changé ma vie quotidienne. Ça a tout changé parce que je... dans « Pau Sacré de maman », je propose des de rituels pour prendre soin de soi en profondeur. En fait, j'amène à prendre soin des sept visages de femmes qui sont en nous, parce que quand on voit la femme que nous sommes, il y, a la, il y a la déesse, il y a la souveraine, la magicienne, voilà, il y a différentes femmes à l'intérieur de nous. Et donc, j'amène des rituels pour prendre soin de chacune de ces espaces-là. Donc, par exemple, si vous êtes entrepreneur, prendre soin de l'entrepreneur, ce n'est pas prendre soin de la femme, ni prendre soin de la mère, c'est vous. C'est pas pareil. Du coup, elle m'a écrit ça. Elle, elle, elle, est en, elle est nutrithérapeute, elle est entrepreneur, donc à son compte, elle m'a écrit. Mais cette formation gratuite de peau sacrée de maman, ça a changé ma vie. Ça m'a mm -hmm. apporté ça. Et même mon, mon, mon couple a été révolutionné parce que inspirée par les rituels que tu proposes, j'ai créé un rituel pour mon couple, etc. Ah, oh, c'est puissant Ah je, je, je Écoute, je me suis dit, bah, je continue quoi Tellement. Mais, euh, mais c'est vrai, et tellement que cette formation pour le Sacré de maman a eu tellement peu de succès quand je l'ai lancée, tu le sais, il hein, n'y avait pas beaucoup de succès. Et je me disais, les gens m ont, m ont, y avait au début, on m'a écrit 7 jours de formation gratuite. Je n'ai pas le temps. Il y, y a des personnes qui m'ont écrit ça et ça m'a un peu découragée. Mais Izzy m'a rappelé, avec, à juste titre, qu'une personne qui n'a pas 7 jours à s'offrir en programme, elle n'est pas ta cliente. Elle n'est pas ta cliente idéale. Donc, ramène le focus sur ta cliente idéale. Et c'est des choses qui, qui changent tout, en fait. Mmh. Donc, si, et j moi, j'aime rappeler à mes clientes, en fait, que chacun de nous, on a une mission, une mission d'âme. Si tu sens l'appel, si tu as envie, si quelque chose en toi de plus fort que toi te dit, « Ah, oh, je vais faire ça », c'est que dans une autre dimension, tu l'es déjà. Donc, go Observe tes freins, évidemment. Fais-toi aider. On est dans une époque fabuleuse pour se lancer. Quoi. Pour parler de ton premier lancement, en fait, lorsqu'on a travaillé ensemble, on a structuré. Parce que c'est vrai que tu avais fait, fait beaucoup de choses avant, mais il n'y avait pas de structure globale, donc ça prend du temps. Et tu as aussi retravaillé euh, ta cliente idéale, puisque ce que tu ne voulais pas, c'était justement euh, cette femme complètement dépassée et qui, en gros, attend un Messie ou un sauveur pourquoi Tu enseignes aux femmes à se sauver toutes seules euh, pour pouvoir ensuite… Euh, est, quelle est la phrase que tu dis pour les, élever les enfants de demain S'élever pour élever les enfants de demain. Voilà. Et élever. ça, j'adore parce que c'est tellement, tellement percutant. S'élever pour élever les enfants de demain. Donc, effectivement, il y a eu le lancement. Aujourd'hui, tu as quand même vachement d'inscrits par mois. Voilà. Tout le monde ne va pas ensuite acheter pour l'instant, mais… Euh, le nombre d'inscrits que tu as par mois, euh, déjà, c'est un truc de fou. Ça augmente euh, de façon euh, exponentielle, je, je, euh, euh, Sans euh... parler de chiffres, euh, parce que moi, je les connais, mais euh, tu augmentes à peu près de combien de pourcentages par mois euh, En pourcentage. Euh, Sachant tu l'as à... réellement lancé en, sept, en juillet. Hein. En juillet, tout à fait. Voilà. Là, je suis à 33% d'augmentation mensuelle. Donc. Euh... C'est pas mal. <rire> c'est pas mal. Et ensuite, les gens, certains, et là, on est vraiment en plus dans quelque chose qui est un peu magique parce que euh, c'est quelque chose dont tu n'avais pas conscience et on en a parlé au début du mois. C'est qu'effectivement, tu as moins de personnes, mais c'est tes clientes idéales, toutes. Absolument. Merci. C'est ce que je voulais dire quand je parlais de l'abondance. Euh, bon, j'ai pris l'exemple de la chaussure et des fruits, mais ce n'est pas ça. C'est le fait en fait que on a tellement plus de joie. Hmm. tellement plus d'abondance, de plaisir à servir sa cliente idéale qu'à servir Madame Tout-le-Monde. Là, actuellement, dans mon groupe… Euh, c'est un nouveau programme en plus que tu viens de lancer oui, là. Oui, j'ai affiné ouais. le programme, donc c'est le même programme, et je l'ai… comment je vais dire ça Je l'ai… lui, je l'ai… Tu t'es plus dedans. Voilà. Plus je suis présente. Beaucoup, je suis beaucoup plus présente. Vraiment, hmm. c'est que j'accompagne euh, chaque semaine, euh, il voilà, y a plus d'implications. J'ai noté que quand on… Elles avaient besoin de ce soutien-là, de cette présence-là. Et moi, ça me fait du bien aussi. Elles ont besoin de toi, parce que c'est toi leur guide. Oui, c'est ça. C'est des femmes de toujours à entendre. Hein? <rire> et donc, euh, non, je, je suis… C'est des personnes extraordinaires. Donc là, elles mmh. sont, elles sont un groupe de 13 femmes. Et c'est juste incroyable. Je me Oui, effectivement, j'ai eu un petit peu moins que les autres lancements. Mais la qualité des personnes… C'est exactement les clients qu'il me faut en fait, c'est mes clients idéale et, et c'est aussi beaucoup plus facile d'accompagner ces clients idéales parce que c'est fluide en fait. Et puis nous parlons le même langage aussi, donc c'est vraiment très facile, elle connecte très vite. Je, je propose un petit soin Elle mmh. j'ai à la dernière pleine lune, j'ai fait un, un soin énergétique et une qui n'avait... Pourtant, jamais fait de soin. Elle, elle a dit, j'ai ressenti la chaleur là, là, ça m'a fait ceci. Et je me waouh! Donc, c'est juste, euh, c'est un bonheur. Et puis, comme c'est un relancement, ben, là, tu vas mettre des choses en place. Pour le prochain, tout est en place. Tu as juste à changer les dates, etc. Et, euh... Merci, Easy parce que. Oui, ça, tu as... je, je ne l'ai pas dit assez, mais alors, qu'est-ce que tu m'as apporté, Izzy? C'est donc la structure, comme je te disais, la clarté aussi, parce que moi je suis très créative, donc j'ai plein d'idées. Mmh. Oui, beaucoup d'idées. Je... <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. <rire> j'ai besoin d'être canalisée et tu m'as canalisée avec beaucoup de douceur et de bienveillance et de puissance aussi. Donc merci. Et ce qu'on a fait vraiment, c'est travailler au niveau aussi technique. Tu m'as vraiment euh, la technique, tu m'as vraiment apporté beaucoup d'outils de, de, que je ne connaissais pas. Enfin, c'est génial, quoi. Donc euh, merci beaucoup pour tout ce que tu m'as apporté. C'est, je suis beaucoup plus efficace aussi. aussi et on a, comme tu m'as accompagné justement, je voulais une année pour avoir le temps de faire plusieurs lancements. Maintenant, j'en je, ai fait plusieurs avec toi et je, je suis beaucoup plus confiante dans les prochains lancements. Et ce que tu m'as aussi apporté, am, amené à faire, c'est vraiment, comme tu disais là, créer des, les processus sont clairs, prévisibles et je n'ai qu'à changer duplicable. les dates et duplicable. Voilà, c'est ça. C'est génial. Tu m'as rendu aussi autonome. C'est ah, le but. Moi, je vise toujours à ce que les gens soient autonomes. Euh, il est hors de question de payer je ne sais combien d'euros tous les mois pour quelqu'un, change juste une lettre sur, sur ton site Internet. Hein. Donc, on a aussi refait ton site Internet. Oui, absolument. On a refait la page. De... Donc, si vous allez sur le site, la page d'accueil, c'est vraiment sous la, la grande supervision euh, très profonde. Après, tu n'as plus qu'à dupliquer pour les autres pages. Parce il y a encore il y a des modifications que tu, tu n'as pas encore faites. j'ai vu tout à l'heure. Euh, en fait, quand Nadège lui disait qu'elle était très créative, je pense que c'est quelque chose aussi qui peut, euh, aussi bien pour les mamans qui se disent « oui, mais moi aussi, je veux lancer ma boîte », parce que tu dois en avoir hein, dans tes accompagnements, beaucoup. Les femmes qui veulent plus. Je, Et, je me rends euh, compte, c'est bien que tu dis ça, qu'actuellement, dans mes clientes idéales euh, du moment, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Parce que toi aussi, euh, tu vas avoir un, un repositionnement très bientôt. Tu, tu le verras. Tu vas plus te positionner en working girl, maman que juste en maman qui maman. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Très, moi j'aime bien. C'est ce que je vois dans, donc dans les 13 femmes actuellement qui sont dans le groupe, mais il y en a 12 qui sont entrepreneurs. Donc. Voilà. Et, euh, et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on n'a pas confiance en soi, d'une certaine façon, parce qu'on a déjà énormément confiance en soi, sur, sur, en confiance en elle sur beaucoup de sujets, mais euh, comme toute femme, moi la première, on doute, et je me rappelle, début du mois, on a eu un rendez-vous et elle me dit, « Oui, Izzy, on a presque fini, alors je voudrais savoir euh, tout ce que je dois mettre en place pour l'année prochaine. » Tu te rappelles Ah <rire> <rire> Oui, mais c'était comme moi j'étais dans ma phase. <rire> et en fait, il n'y avait rien à mettre en place parce que tout est en place. C'est ce qu'on a construit sur toute l'année. Elle a juste à reprendre le planning de ses formations, parce qu'on a restructuré aussi toutes tes offres. On les a mis euh, dans un diamant. Magnifique, diamant. Et, euh, et en fait, on a, elle n'a plus maintenant qu'à reprendre chacun de ses lancements, peaufiner, améliorer des petites choses, sublimer la formation parce qu'elle a appris des autres, profiter des témoignages et repartir. Et donc, elle va pouvoir faire une pause et respirer. Oui. <rire> Merci, c'est exactement ce que j'ai décidé, euh, ce qu'on a, on a échangé la dernière fois ensemble, mmh. c'est juste refaire, refaire les mêmes choses. Donc, chaque chaque mois, j'ai vraiment décidé, chaque mois, je fais un lancement. Et ça va être tellement plus léger et fluide. Je me dis, chaque mois, pendant une semaine, je suis en lancement, mais un lancement doux. Et tous les trois mois, je vais faire un grand lancement de mon gros programme. Donc, c'est clair et j'ai déjà posé les dates pour 2022. Ah, bien. Donc, moi c'est ma question parce que c'était dans les devoirs. Tout à fait, c'est dans les devoirs et je les ai faits, je fais mes devoirs, moi. Donc, j'aime beaucoup parce que j'ai ma soeur qui se marie le fin août et je lui ai dit, écoute, euh, oui, moi, je voudrais rentrer le 30 au plus tard, c'est en Afrique, donc je voudrais rentrer le 30 au plus tard parce que la première semaine de septembre, je suis en lancement. Elle dit septembre 2022, je dis oui, je sais ce que moi, je fais en 2022 et c'est juste, c'est extraordinaire parce que justement, ça te... Ça pose le mental, ça calme. Et comme je sais, mais je n'ai qu'à m'adapter, adapter mon programme à, à, à, à mon... Comment je vais dire Je n'ai qu'à adapter donc mon programme, mon organisation à, à mes lancements tout simplement. Donc, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus euh, fluide. Alors que quand on est une créative comme moi, bon, j'avais cette croyance-là que oh, moi, j'aime bien euh, lancer un programme quand je le sens. J'ai posé mes dates. Et je me prépare pour être prête, pour le lancer au niveau avec la bonne, la bonne énergie. Et ça, c'est ma puissance. Donc, il y a un basculement là qui a été fait. Merci beaucoup, Izzy, de, de, de m'avoir apporté ça. C'est tellement précieux. Et je dis ça aux mamans et aux femmes, hein, aux entrepreneurs qui, qui croient qu'on est spontané. Oui, on est spontané, mais on peut être spontané dans le cadre. Mmh. Voilà. C'est ça, son personal branding. C'est rester dans le cadre son vous voyez, euh, juste avant là, euh, qu'on lance l'enregistrement pour l'interview, on a parlé de tout sauf de business. Absolument. Tu lui même montré ma dernière commande de chaussures. C'est pour dire. D'ailleurs, elle m'a dupliqué une chaussure. Absolument. C'est un euh, On, on, on s'est rendu compte qu'on avait la même boucle d'oreille pratiquement. Ah oui, est-ce que je est encore là Non, je ne sais plus. C'était hallucinant. C'était incroyable c'est là... toujours la boucle d'oreille la moins atypique que la moins, euh... la moins... ça c'est pas possible, c'est tellement un modèle. Euh... Tout à fait, c'est spécial, hein. moi j'aime beaucoup la boucle d'oreille spéciale, donc on s'est voilà, retrouvés, on a découvert ça ensemble, et puis là on a parlé de chaussures, mais on est des femmes, et, mmh. et c'est s'autoriser à être tout ça, à embrasser toutes nos parts. Moi c'est ce que j'amène les femmes, les femmes et les mamans à faire, c'est à embrasser toutes nos parts. Il est laissé être, en fait. C'est comme, j'aime beaucoup dire, mais contamine le monde avec tes, tes couleurs. Exactement. Le monde a besoin. Justement, si tu es un moment entrepreneur qui hésite ou qui, voilà, je te rappelle ça, c'est que tu, le monde attend que tu brilles, en fait, que tu amènes ton, ta lumière. Complètement. Ne sois pas égoïste, comme je dis aux mamans <rire> que j'accompagne. Arrête d'être égoïste, on attend de toi. <rire> moi, c'est ce que je dis aussi. Je dis, si tu ne peux aider qu'une seule et unique personne sur Terre, tu as le devoir d'être de invisible pour l'aider. Ça, et, puis, euh, et puis, vivre de sa passion, c'est quand même cool, non C'est génial. génial. <rire> je pense que c'est quelque chose qui nourrit vraiment l'âme, en fait. Mm. C'est que tu, ton existence a un sens. Et euh, encore une fois, moi, j'ai eu la dernière fois, j'ai envoyé ce email-là, j'ai reçu plein de réponses et les jours de doute, mais je relis ces emails, en fait. C'est ça. C'est que tu te dis, waouh, je fais une différence dans la vie de certaines personnes. C'est tellement précieux. C'est... Ça n'a pas de prix. Mmh. Et c'est euh, tomber amoureux de ses clients. Tu te rappelles de cette phrase aussi Oh oui <rire> De ses produits <rire> Avant de connaître Easy, j'étais vraiment amoureuse de mes programmes, j'avoue. Je disais, oh, j'ai créé un programme, il est trop génial. Alors oui, mes programmes sont toujours géniaux. Ah mais oui, non, ça je confirme. Mais je suis, maintenant, je suis, j'adore mes clientes. Et gratitude parce que j'ai des clients qui m'adorent aussi. Mmh. Et, et c'est ça qui change tout aussi, de nouveau. C'est que c'est un bonheur de les. C'est tellement facile et fluide de les servir et, euh, et d'assister aussi à leur transformation. Quand elles disent Ah oui, ça, je comprends. Ah oui, Nadej, quand tu as dit ça, ça m'a fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai vu cela et j'ai fait ceci. Ah, je, je, moi, je me mets une demi-heure euh, tous les jours pour lire les échanges et je souris parce que je me dis Waouh Elles ont regardé cette vidéo-là. Mmh. Ce je me dis à la fin de chaque vidéo de formation N'hésitez pas à écrire ce que vous avez Compris, ressenti, mis en place par rapport à cette, à cette proposition, ça inspire les autres et puis ça permet à celles qui hésitaient, qui n'avaient pas vu ça de cette façon, ils ça. Donc c'est vraiment moi, j'ai créé des espaces de transformation. Et tes clients, donc ils sont où Est-ce que tu as déjà fait le fil de regarder où étaient euh, tes clients Oui, j'ai un. Je, je... J'ai une carte. Alors, elles sont principalement en France, curieusement. En France, en Belgique, au Luxembourg, au Guatemala, euh, au, au Madagascar. Euh, j'ai des clientes là, il euh, y en a deux qui sont sur une île. J'en ai une qui, qui est aux îles Caïmans. Est, voilà, J'en ai un peu partout dans le monde. Au Canada, j'ai deux Canadiennes. Euh, au Pérou aussi, curieusement. Oh, waouh On parlait français au Pérou, mais euh, voilà. Et Pérou, a, la francophonie, elle est mondiale. Tout à fait. Nous, c'est étonnant parce qu'en plus, on, y a les, on a des expatriés. Donc, euh, voilà. Et puis, j'en ai en Afrique, euh, j'en ai en Afrique pas mal aussi. Et j'ai une cliente aux États-Unis, une vraie américaine qui est, bon, elle a épousé un Français, mais. Euh... <rire> <rire> Et elle dit que je lui permets aussi d'exercer de, de, son français. Donc, j'ai vraiment des clients dans le monde entier. C'est vrai que c'est génial. Le pouvoir de faire des formations en ligne, en fait. Ouais. Mixer avec un accompagnement, parce que je trouve que c'est beaucoup plus euh, impactant quand il y a les deux pour moi. Après, il y a, en fonction de son temps, tu as des formations qui ne sont que 100% en ligne. Hein. Tout à fait. Et je pense que quand on, on a le choix de pouvoir s'offrir, euh, d'avoir accès directement à la créatrice, euh, c'est. On oui. puis à la source, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Moi, j'apporte toujours ça. Alors, oui, effectivement, j'ai deux formations, c'est tout en automatique. Mais c'est euh, ce que j'ai décidé vraiment l'année prochaine, par exemple, c'est que tous les tous les mois où je fais un lancement, euh, quand il y a X personnes d'inscrites, je vais leur dire ça. Je fais mmh. un live, donc je vais je vais je, je vais rassembler leurs questions et je vais leur faire un direct de deux heures où je réponds plus loin, je réponds aux questions qu'elles ont concrètement. Donc ça c'est vraiment un cadeau, un bonus euh, que j'ai envie d'apporter aux dix premières inscrites chaque mois. Donc je vais proposer ça. Et puis, euh, à part ça, j'aime ai, beaucoup les accompagnements. D'ailleurs, euh, actuellement, je, là, ça démarre aujourd'hui à 13h. J'ai un accompagnement que j'appelle Petit ma vie. Mmh. J'en suis tellement fière. C'est euh, vraiment super parce que c'est des, des rituels. Des rituels, des petits, doux, reconfortants, longs. Des rituels sacrés. Des rituels pour amener de l'énergie, de la vitalité dans sa vie. Comment on prend soin de soi, vraiment, vraiment. Et on va la faire en live. C'est 100% en live. Il y aura les vidéos, elles pourront regarder en replay. Donc c'est le programme que je lance aujourd'hui pour des personnes génies. Euh, si vous voulez terminer, terminer 2021 comme une déesse et entamer 2022 comme une souveraine, donc c'est trois mois. Et euh, je suis... il est en lancement jusqu'à quand Juste Jusqu'à aujourd'hui, donc ça, c'est fini. Je voulais ah, juste... Ça, c'est fini. <rire> oui, en parler comme ça, parce que ça, ça me met vraiment en joie. Oui, parce que tu l'as vécu, tu as vécu ce lancement euh, à, à plein sens. Il y a un mot canadien que j'aime beaucoup, qui n'existe pas en français, c'est popé. Popé Oh, c'est beau Ben, popé, en fait, quand tu ouvres une bouteille de champagne... Pop, ok Eh bien, le mot existe et ça n'existe pas en français. Je trouve que ça décrit très bien ce que tu es en train de me dire, là. Le popé, c'est ce... C'est ça Absolument, absolument. Donc, ce popé, c'est euh... génial. Donc, Mais quoi, là, euh, effectivement, j'ai une formation qui va se lancer dans, dans, dans deux semaines. Je ne sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir, qui s'appelle le euh, site. Elle devrait il sortir lundi. Mais voilà. Donc, lundi, là, on a le temps jusqu'à fin novembre. Jusque, voilà, je vais le lancer pour la dernière semaine de novembre. Parce que là, c'est le siècle des déesses où nous allons parler féminité, sexualité sacrée. Izzy, c'est le programme que j'ai lancé avec toi la toute première fois. Un mmh. a... mmh, oh an. Ah oui, oui, oui, c'est ce qu'on a affiné ensemble. Quelle joie. Donc, je suis très fière de notre page de vente, puisqu'on a, on a, on a tout refait ensemble avec Izzy. Il y, y a la patte la, on reconnaît bien euh... <rire> la petite touche Izzy. Je suis très très fière de ce, de, ce, de ce programme qui est juste un bonheur parce que, en tant que femme, donc je vous parlais du cycle. Nous, avons, nous vivons par cycle, nous vivons mmh. par saison, nous vivons par période de passage. Donc, il y a des rites de passage dans notre vie et c'est important de les reconnaître et de les sublimer. Donc, dans cet accompagnement, je parlerai du cycle menstruel, des énergies du cycle menstruel, des visages en fait, des, des archétypes de femmes qui sont à l'intérieur de nous lors de chaque Hmm. Donc, je vais vous parler des déesses, de la déesse de l'eau, du feu. J'ai relié les déesses aux archétypes et aux éléments. Donc, c'est vraiment très précieux. On parlera de votre sexualité, qui est en fait le siège de la puissance, hein, de, de la vie, de l'abondance. On fera des soins par rapport à, à l'utérus, parce que je suis, entre autres, « Moon Mooder », donc euh, pour les soins de guérison de l'utérus. Je vais vous accompagner à reconnecter, à réveiller votre sensualité, à reconnecter à votre puissance de femme, à redécouvrir votre corps, votre sensualité vraie. Même si vous êtes célibataire Même si vous êtes célibataire, absolument. C'est quelque chose de personnel d'abord, avant mm -hmm. d'aller rencontrer un homme, c'est déjà pour soi. Et euh, voilà, je, je, si tu veux, tu mettras la page de vente. Mais euh, je ferai tout ça. Oui, on mais c'est un, un cadeau à s'offrir. Je vais mettre les, les témoignages des, des anciennes participantes. Et il y a tellement plus que ça en fait, parce que dans chaque cycle, je vais vous accompagner, à aller vraiment en profondeur, libérer donc l'utérus, parce que par exemple, dans, dans l'utérus porte les mémoires du passé, les conditionnements reçus, les euh, "ma fille, tu dois faire ceci", "ma fille, euh, dans notre famille, on ne reste pas marié", "dans notre mmh. famille, les fausses couches", "dans notre famille, euh, les femmes ne sont pas indépendantes financièrement". Dans notre famille, on, on se sacrifie pour les autres. Tout ça, c'est stocké dans notre utérus. Donc, on va aller libérer, clarifier l'utérus. Donc, c'est juste un cadeau à se faire en tant que femme. Et d'ailleurs, je voulais dire aussi que les anciens partenaires sexuels qu'on a eus, quand l'homme se décharge en faisant l'amour, il décharge ses énergies. En fait, la femme, elle est faite pour transmuter l'énergie. Notre, notre corps est fait pour. Nettoyer, On est, on est vraiment, euh, voilà, on est des femmes, on est, on est des, des réceptacles énergétiques aussi. Et donc, quand on change de partenaire, on ne le sait pas toujours, hein, mais c'est important de se nettoyer, de se purifier, de laisser aller l'ancienne relation. Oh, oui. Pour accueillir une nouvelle, pour laisser de la place, en fait. Et nous sommes dans une société on accumule, on accumule, on accumule et on ne libère pas. Pourtant, c'est important. Voilà, donc c'est vraiment un soin qu'on va faire au niveau de la femme sage, qui est très puissant. Au niveau de la jeune fille, qui est le printemps, donc à la fin du cycle, quand le nouveau cycle démarre, là on va faire un soin de renaissance, un soin d'amour universel vraiment à soi. Et puis ensuite, il y a l'archétype de la mère qu'on aime beaucoup dans nos, dans nos contrées, c'est quand on est dans la phase... Deux semaines après notre cycle menstruel, et même si vous êtes, euh, vous avez eu une ablation de l'utérus, même si vous n'avez euh, plus votre cycle menstruel, pour X raison, pour la pule, les énergies sont là, et je travaille sur les énergies et pas sur euh, voilà, le concret. Et donc, voilà euh, cet archétype-là, on va vraiment aller apprendre à rayonner notre plénitude de femme. C'est juste extraordinaire quand une femme se connecte à sa plénitude. Ensuite, il y a le dernier, la dernière phase, qui est la phase de l'enfantresse, de la magicienne. Et là, on va parler évidemment de sensualité, de… de, de... Je suis très, très fière de ce programme. Ça ne se sent pas du tout. Ah non Ah, bizarre <rire> Mais tu as raison euh, de… de de, de, de tout ce que tu m'as apporté par rapport à, à la mise en place ce programme. Je me souviens des questions que tu m'as posées. Tu m'as demandé, Nadège, c'est pour qui Nadège Et, et qu'est-ce que tu veux qu'elle ressente à la fin Qu'est-ce que tu m'as vraiment amené à affiner mmh. Donc, ton accompagnement est très puissant. Donc, je dis ça aussi pour que si quelqu'un ben, hésite, en fait, Izzy, tu es comme moi, tu es multipotentiel. Comme beaucoup donc, de on, gens. Te... Oui, parce que quand on te prend, on pourrait croire qu'on va prendre juste euh, la business coach. Mais tu as tellement plus que ça. Je ne sais même pas dire tout ce que tu es. Oh, <rire> et tu, as, tu, as un, tu as un regard très, euh, très incisif, très acéré, très pointu. Et tu peux vraiment amener la personne à, à aller chercher en fait plus loin. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup donner plus. Et euh, je ne sais pas si tu te rappelles, euh, normalement, le, quand tu as pris le contrat, c'était un contrat d'une heure euh, toutes les deux semaines. On n'a jamais fait une heure. Hein. Non. <rire> <rire> j'avoue, j'avoue, on n'a jamais fait une heure. C'est un accompagnement, vraiment. Euh, très moi très je plus. suis comme toi, je me nourris de la réussite des autres et puis tu tellement rapidement que pour moi, c'est euh, un vrai plaisir. Enfin, vraiment, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as mis en place, tout ce que tu as réalisé. Euh, alors oui, derrière, il y, y a une partie technique, il y a une partie mindset, mais c'est toi qui l'as fait. Parce qu'il y a des gens que j'ai accompagnés et euh, qui, au bout d'un moment, me disent « Oui, mais Izzy, euh, je ne comprends pas, ça ne fonctionne pas. » Je dis « Ouais, mais tu ne l'as pas fait. » Et toi, tu le fais. Merci. Et même quand tu me dis « Je vais faire ça » je te disais euh, « Non, pas maintenant, attends. » Tu me disais « Ok. Oui. » euh, Parce que Nadège, il faut la garder dans le starting block. Hein, parce que sinon, elle vous fait euh, 10 défis dans le mois. elle vous fait... <rire> elle, a tellement envie de... elle apprend tellement tout le temps ouais. qu'elle a tout le temps envie de partager. Et, et c'est quelqu'un qui est extrêmement généreux avec les gens qu'elle accompagne. Et elle a envie d'impacter tout le monde, même les gens. Je veux dire, même si hein, vous ne pouvez pas vous offrir aujourd'hui une formation, suivez Nadèche. Si vous êtes une maman qui veut plus dans la vie, euh, bah, suivez Nadège, vous serez impacté de toute façon. Yeah. Euh, non, mais je, je le sais, hein, un, parce que je te suis, et deux, parce que bah, ma copine l'a fait, quoi. Et, et quand je suis, allée, je suis allée chez elle en plus, hein, c'est pas, elle ne me l'a pas dit au téléphone, je suis allée vraiment chez elle. Quoi. Donc. Euh, la dernière fois, quand on était en coaching de groupe, son mari était à côté. <rire> et euh, il a dit juste euh, que depuis qu'elle qu est dans, dans un moment de BEP, Divine épanouie et puissante, il dit lui, il ressent le changement. Waouh wow. Mais moi, je l'ai ressenti. Oh. Je connais Stéphanie depuis 8 ans. Et, euh, et elle, euh, elle pétille, en fait. Tu vois, c'est vraiment. Euh, elle est à la fois posée et à la fois euh, excitée de tous ces changements. Elle. Donc, elle m'a dit, hein. maintenant, elle, elle hésitait à se lancer. Bon, elle est parmi les femmes qui vont se lancer. Je quand je lui ai dit, mais tu as tout, toi Tu as déjà tout. Elle dit, oui, je sais, Izzy. Donc, du coup, ça qu'elle elle fait quelque chose avec toi. Et, et oui. Et le fait de rééquilibrer ça, notre tort, en fait, en tant que, quand on se lance en tant qu'entrepreneur, on devrait le dire, hein, on se lance avec tous nos bagages. Mmh. Donc, les bagages euh, qu'on n'a pas libérés, mais ils vont ils vont impacter notre entreprise. Forcément. Donc, mais quand on, souvent, comme je disais tout à l'heure, dans notre société, on est vraiment devenu des, des spécialistes, comme si on pouvait se couper, alors qu'on est indivisible. Ce que oui. je veux dire, c'est que si, par exemple, tu parles de monde de confiance en soi, qui, effectivement, est dans plein de dimensions de notre vie, on peut avoir confiance en soi dans le couple euh, et ne pas avoir confiance en soi dans son travail ou par rapport à, à une gestion particulière, par rapport à, à exposer... Euh, Quelque chose devant un, du groupe, un groupe, ou par exemple un manque de confiance en soi par rapport à, à, notre, à la visibilité, etc. Mmh. Ça peut être, la confiance en soi peut être différente dans, dans les différents domaines. Mais ce qu'on oublie, c'est que une femme qui n'a pas confiance en elle, en tant que, dans, dans son travail, par exemple, à s'affirmer, donc à pouvoir dire voilà ce que je pense, voilà ce que moi je fais dans la vie pour s'afficher en public, elle aura du mal à dire à son adolescent de 13 ans, pas d'écran après 20 heures. Oui. Dire, oui. elle, elle va le dire en criant ou en critiquant ou en étant dans une énergie de « je me force à lui dire euh, » ou « je me connecte à la colère » parce que parfois, comme on n'arrive pas à dire « mon amour », non, pas d'écran après 20 heures, tout simplement, avec puissance. On va dire oh, « j'en ai marre avec toi », toujours comme ça, et on va être de la colère. Ce n'est pas nécessaire. Donc on peut dire le même mmh. sujet. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'une personne qui n'arrive pas à s'afficher, à être visible dans son entreprise, ben, elle va manquer de confiance pour parler à son enfant. Donc, elle viendra chez moi en me disant, Nadège mon adolescent, il n'écoute pas, j'ai beau lui dire de ne pas faire ceci, il le fait. Et on va aller chercher, est-ce que je suis écoutable? Est-ce que j'arrive à communiquer sans colère, sans crise, mmh. sans critique? Moi, et, et qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à poser mes limites avec douceur, etc. Et c'est ce, tout ça qu'on va travailler ensemble avec moi dans la parentalité, mais ça va lui être utile dans son travail. Elle pourra sûr, poser ses aller. limites avec ses collègues, ses, son, son patron ou euh, dans son entreprise, elle est auto-entrepreneur. Donc, je vais dire que tout ce qui est à l'intérieur de nous, on ne peut pas se lancer en entrepreneur si on n'est pas bien au clair. Et puis, euh, voilà, tu le sais très bien. <rire> c'est un équilibre. et euh je crois que les, les hommes ne fonctionnent pas forcément exactement comme nous. Mais euh, nous, c'est vrai qu'on a besoin, ironiquement, que tout aille bien pour aller bien. C'est terrible. Hein. Mais ça vient de l'éducation, de ce qu'on nous a dit. On se culpabilise euh... sur tout. sur euh, enfin, Maintenant, moi, parce que je pense que quand on fait du développement personnel, on arrive à travailler, etc. Quand on arrive à s'entourer aussi, c'est aussi l'avantage de tes groupes. Parce que dans tes formations, tu fais très peu de one-on-one, one, tu fais beaucoup de groupes, et résultat, on voit toutes les évolutions de tout le monde, on voit les avancées de tout le monde, et, et c'est surtout un, un lieu de parole clos. On a le droit de dire « purée, aujourd'hui, je ne suis pas bien », sans qu'on ait une personne qui dise « oui, mais c'est normal, c'est la société », ou « c'est normal, t'es mamans toutes seules ». Voilà, c est, c est... ça, ce n'est pas constructif, c'est ce que j'apprends. Il y a l'art de déposer, c'est mm. tout un art. Euh, dire quand on veut dire ce, qu ce qui ne va pas, c'est tout un art de déposer. Et chacune accueille avec bienveillance, parce que moi, j'apprends la sororité, la vraie sororité aux femmes, comment on accueille, comment on soutient, mm. comment on est une terre pour l'autre, parce que je, moi, je travaille avec les éléments, et je suis une terre pour l'autre, j'accueille ce qu'elle me dit, et en même temps, je l'élève. Parce que évidemment si tout le monde dit oh, « je ne suis pas bien, je suis pas, je suis pas", donc on va descendre l'énergie. Comment est-ce qu'on accueille l'énergie et on l'élève on les, on les Et donc, du coup, c'est l'espace où il faut être, en fait. Donc, ça, enfin, voilà. Ben écoute, merci pour tout ce que tu fais. Mmh. Euh, je vous mets sous la vidéo le lien de Maman Pause Sacrée, parce que, et comme ça, quand vous serez dans sa liste, elle vous enverra tous les prochains lancements qu'il y aura. Euh, je n'interviewe pas tous les gens que j'accompagnais. Je ne le fais qu'avec les personnes déjà qui ont une réelle transformation et les personnes que j'apprécie. Nadège est une personne que j'apprécie parce que je sais que pour elle, c'est une mission d'impacter et d'aider. Et donc, elle est dans mes valeurs. Les valeurs, c'est hyper important. Euh, Est-ce que tu aurais euh, quelque chose à dire en mots de la fin pour cette interview ah, Un mot de la fin Mais merci, Izzy. Merci pour… Euh, vraiment, hein, merci du cœur pour tes valeurs, pour ton positionnement, pour tes mots, pour, euh, pour tout merci. ce que tu transmets en fait. Parce qu'encore une fois, tu transmets tellement plus que, que, du, euh, que du coaching business ou du coaching euh, sais, ou du branding, etc. C'est tellement plus vaste et plus profond. J'aime beaucoup ça parce que tu vois, je visualise la pelote. Moi, j'aime beaucoup les images. La oui. pelote, on tire une pelote et puis on n'arrête pas de… de je ne sais pas quelle, quelle taille elle a, cette euh, pelote de laine à l'origine, mais ça n'arrête pas. Donc, merci pour ton abondance, ce que tu transmets, et ta générosité et, euh, et ton beau sourire. <rire> et tes beaux talents. <rire> ah oui, ça. Mais c'est vrai que le sourire, c'est… Euh, mon papa, quand j'étais petite, il me disait tout le temps, euh, « Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, souris, tu feras plaisir à quelqu'un. Mmh, » Ça, c'est vrai. Et je suis une fille à papa, donc. <rire> Merci infiniment, je vous invite à suivre Nadège et euh, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci encore. Merci.